Salut les DD, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Bon aujourd'hui on est sur un énorme nid de front asiatique. Bon il est mal placé, il est sur un toit, il faut escalader et tout ça, mais il est énorme. Voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est le plus gros que j'ai fait pour la fin de la saison. Euh, je vais vous montrer, je vais essayer de vous le montrer d'ici. Vous voyez là, hop, là ici, à Donc, ici il y a l'échelle. Donc ici il y a la DD mobile avec euh, moi ça va nickel. Et donc on est dans une petite rue, d'un magnifique village qui s'appelle Rio volvestre Donc ici, ah, je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez l'échelle À droite de l'échelle, vous avez le petit nid de frelons, Enfin petit, très très gros nid de frelons asiatique. Donc on va monter sur le toit et on va aller voir le nid de plus près. Allez Teddy, c'est parti pour le combat. Il va y avoir du monde, il va y avoir du monde, il va y avoir du combat. Donc là j'ai regardé les voisins, tous, ils ont fermé les fenêtres. Là, il faut mettre en sécurité parce que ça va voler partout, partout, partout. Il va y avoir un gros combat, un gros combat. Bon, allez, je m'habille et je me prépare. Là, je mets la grosse combi et les bottes, tout ce qu'il faut. Visière, buée, anti-buée, tout ce qu'il faut. Allez, à tout à l'heure. panneau pour dire attention traitement de nid de frelons parti pour le combat bon là on va monter à l'échelle je filme avec le téléphone puisque j'ai pas la GoPro et il n'y a plus de batterie donc ça va être un peu plus chaud à filmer mais ça va ça risque de bouger un peu plus donc là je vais monter à l'échelle je vais couper et dès que je suis en haut de l'échelle je vous reprends on est à côté on est sur le toit il fait déjà chaud il fait déjà chaud Regardez la vue que j'ai, on a vu sur la cathédrale Voilà pourquoi ils se sont installés les frelons Vous voyez Ils sont très bien là Vous le voyez là Regardez-moi Regardez comment il est beau Là vous avez le contre-jour peut-être Regardez-moi ce monde Les attaques je vais pas trop tarder à envoyer la dose parce que comme on est dans des petites rues alors des petits à -coups, un peu partout là, on est attaqué là on est attaqué il y a blancs qui sortent. Je vais essayer de vous montrer. Allez, un petit coup. On oh, ça tape. Un petit bisou. Voilà un petit bisou oui. Je vais essayer de l'ouvrir un peu. Je vais vous montrer l'intérieur. Ça reste très très très impressionnant. Regardez mon oeil. La méga attaque, on est d'accord, on est vraiment d'accord. C'est la méga méga attaque. Il était pas dangereux, les gens n'allaient pas tomber dessus, mais vous avez vu, il a eu le temps de grossir. Donc celui-là, moi d'avis, il est là depuis deux mois. D'après les voisins, ça fait un petit moment qu'ils l'ont vu. Regardez, rapprochez aux antennes. Donc voilà, donc maintenant il faut laisser agir. Tant que je suis là, ben, ils vont ils vont m'attaquer. Donc euh, ben, là, on va plier des affaires. Je de le téléphone, le temps de descendre à l'échelle pour être en sécurité, et après je vous reprends. Ouais voilà, la vidéo est terminée. L'intervention est terminée, donc il faut laisser agir. J'ai chaud, c'est assez chaud, j'ai chaud, je récupère le panneau. Regardez-moi cette vue qu'on a franchement. Allez. Ouais, une belle petite cathédrale. Un joli petit village si un jour vous venez dans la région toulousaine allez visiter ce village il est sympathique c'est pour ça que les frelons ils se sont mis devant il avait une belle vue là. à mon avis le laurier il doit coûter cher pour les frelons bon écoutez là je vais finir de ranger le matériel j'ai pas fini d'enlever en, la combi n'hésitez pas à partager la vidéo à mettre un commentaire un petit like suivez la chaîne abonnez vous si vous n'êtes pas abonné plus ça va aller plus la chaîne va s'améliorer je vais je vais essayer de, de m'améliorer dans les montages et tout ça pour devenir une chaîne un peu plus importante. Euh, surtout que j'aime ça, j'aime les gens qui. qui mais je vous aime à vous en fait. Parce que vous partagez, me laissez toujours des petits commentaires. Et ça c'est top. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt les dédés. Quoi T'es pas abonné à DD Frelour Alors dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.